Vous êtes qui Je suis Gandalf le magicien Ah Gandalf le gris Non Gandalf le blanc Non Vous êtes qui alors Je suis Gandalf l'orange Je viens vous chercher pour participer à une aventure Pas intéressé Bilbo Sake, Ne me prenez pas pour un magicien de pacot... Il fait un peu sombre hein, tout à coup hein. Vous voulez pas rentrer Oui Je veux que vous participiez... Ah non alors, il vient Non On fait quoi, alors Rien. Oh, des gobelins Vous êtes Gandalf le Gris Non Ah, Gandalf le Blanc Non Et vous êtes qui, alors Je suis Gandalf le Orange Non, mais laissez tomber, les gars, c'est juste un magicien de merde Je suis pas un magicien de merde Apportez-moi une lampe torche